pour m'en sortir et du coup bah, on peut perdre la vision euh, à long terme de l'entreprise c'est à dire la vision à 5 ans et plutôt revenir sur du court terme et avoir la tête dans le guidon et voir tout ce qui va pas plutôt que toutes les opportunités qui sont en train de s'offrir à long terme pour cela il y avait un, un entrepreneur qui est dans l'événementiel que j'avais accompagné à l'époque pendant le premier confinement et bah en fait au début il était vraiment attaché à ça mais là waouh mais c'est dingue en fait mes clients ils achètent plus euh, etc et bah du coup il était en mode stress en mode un peu panique et derrière ça pouvait l'empêcher ça l'empêchait de se développer et à un moment donné c'était juste de ok faire le point avec lui ok ouais tu dis que tu peux plus vendre tes services mais déjà première étape c'est euh, là tu vois quand tu dis je peux plus vendre mes services es focalisé sur qui sur toi n'était pas focalisé sur la mission de l'entreprise qui est servir les autres donc on a redéfini ok quelle est la mission de l'entreprise et du coup juste en redéfinissant ça après on s'est posé la question ok maintenant en quoi en quoi les en quoi est ce qu'il arrive aujourd'hui en, en quoi le Covid apporte des bénéfices pour te faire évoluer dans ta mission d'entreprise ce qui apportait pour lui bah, ça l'a amené à dire ok maintenant je dois digitaliser on est revenu sur la réelle résolution du problème qu'il allait résoudre et de communiquer de manière beaucoup plus simple à, à, ses, à ses prospects ou ses futurs clients et ce qui lui a permis de relancer la chose. Et aujourd'hui, en fait, la dernièrement, je parlais avec un entrepreneur que j'ai accompagné d'une grosse boîte de, de 100 000 personnes. Il disait en fait que grâce à la Covid aujourd'hui, bah déjà, le chiffre d'affaires de l'entreprise allait augmenter, puisqu'ils ont complètement revu leur manière de manager. Et derrière, il y allait avoir des, une grosse diminution de locaux, ce qui allait euh, induire une économie qui était vraiment juste extraordinaire, l'économie qu'ils allaient faire en locaux, puisqu'ils allaient diminuer leur surface de plusieurs, euh, de quasiment un tiers, ce qui est énorme pour une très grosse boîte de cette taille. Donc, c'est important d'être capable de surmonter le Covid en se refocalisant un sur la vision à long terme. C'est à dire que comme chaque chose, soit ça va se normaliser et du coup, l'être humain va s'adapter, soit euh, ça va s'atténuer et les choses vont revenir à normal rapidement. Donc, de voir les choses à long terme plutôt que d'être dans la tête, du, dans le guidon et de se dire à partir de là, euh, la trésorerie que j'ai, qu'est ce que je peux mettre en place concrètement pour pouvoir